Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech. Alors vous me voyez très bien entouré, on est ici sur un robot Magimix. Alors on va faire une vidéo un peu particulière, on a déjà fait des vidéos comme ça sur la chaîne, c'est des vidéos un peu plus longues. Je ne vais pas ici vous expliquer la caractéristique de tout le robot, je ne vais pas vous dire voilà c'est autant de wattage, on sait que c'est de la qualité. Magimix, on sait que c'est automa automatiquement qualitatif. On dit également que au niveau des couteaux, des lames, on parle de précision chirurgicale. Voilà. Alors, c'était une phrase qui était été expliquée par nos représentants, Jacques, notre représentant Magimix, l'ayant testé et le testant tous les jours, je dois vous avouer que sur ce là il a tout à fait raison, c'est effectivement de la grande précision. Alors, on peut quand même remettre au français euh, le fait qu'au niveau des couteaux, on n'a rien à leur apprendre, ils s'y connaissent très très bien. Et donc c'est vraiment des couteaux de très très haute qualité testés, vous verrez par vous-même. Donc maintenant, on va faire plusieurs démos, ainsi vous pourrez vraiment voir l'efficacité de ce robot multifonction CS5200XL Premium. Non chauffant. Il y a une autre gamme qui commence de 3200 à 4200. J'ai pris évidemment pour vous montrer la plus complète. Après, il suffit de faire son marché. J'aime bien ça, j'aime pas ça, voilà. Ça, ça je ne vais pas me servir. Voilà, vous faites comme vous avez envie. En tout cas, je préfère vous montrer le maximum. Et après, vous piochez dans ce que vous avez envie. Il sera également possible sur votre ordinateur de venir choisir dans la description les accessoires. Comme ça, vous pourrez voyager, naviguer facilement dans la vidéo. C'est parti pour les démos. Alors, vous savez, démarrer votre robot, l'arrêter et également une fonction pulse, ça vous avez compris, il y a une sécurité bien évidemment, si vous enlevez le couvercle le robot s'arrête pour votre sécurité si vous le remettez si vous ouvrez le couvercle ça s'arrête également donc plein de sécurité dedans très grande cavité au niveau de votre couvercle et trois cuves qui ne s'utilisent pas évidemment en même temps, vous avez la première cuve pour du persil, de la mayonnaise, etc. Là, dans la vidéo Cook Expert, on explique, on fait de la mayonnaise avec ceci. On va beaucoup tester aujourd'hui la cuve midi. La cuve au mieux car c'est là-dedans que les disques se mettent. Et vous avez également la grande cuve. Dans la grande cuve, vous avez trois accessoires principaux. Tout d'abord, le pétrin. Qui vous sert à faire jusqu'à 1,5 kg de pâte. Pour tout ce qui est de brioche, un petit peu moins. On va jusqu'au maximum 1 kg, 1 kg. Donc ça, c'est vraiment le pétrin. On est ici en plastique. Attention, les matières de chez Magimix, c'est pas du simple plastique. C'est extrêmement robuste. Donc, pétrin, vous avez également, c'est divisé en deux accessoires. L'accessoire qui sert à faire monter vos blancs en neige. Donc oui, votre Magimix, ici peut monter vos blancs en neige, donc vous mettez évidemment vos blancs, il faut que la cuve soit extrêmement propre, l'ennemi des blancs en neige c'est le gras. Les blancs en neige, c'est parti. L'avantage ici c'est que vous avez en fait un mouvement qui est très régulier et une belle stabilité de la cuve. Donc pétrin blanc en neige et évidemment on va tout de suite le tester parce que c'est le plus impressionnant. Vous avez bien évidemment le couteau, attention c'est extrêmement coupant, il est marqué made in France ici. On va tout de suite tester la viande hachée. Alors, viande hachée, voilà, pour vous montrer, quand vous voulez contrôler la viande hachée, je conseille quand même d'appuyer sur le pulse et comme ça vous voyez ce que vous faites. C'est parti Voilà le résultat que vous obtenez. Et donc là, c'est là où on voit la qualité des couteaux. Donc quand vous devez faire vous-même vos boulettes, vous assaisonnez tout cela. Et vous pouvez vous-même préparer vos boulettes en quelques secondes dans votre cuve. Évidemment, et je vous le conseille vivement de bien nettoyer tout cela, mais tout ça va au lave-vaisselle, il ne faut pas se tracasser. Vos couteaux, s'ils n'ont servi qu'une fois, lavez-les, mais faites bien attention de nouveau, je le répète, à ne pas vous couper. Ok, et lavez-vous bien les mains dès que vous avez manipulé tout ce qui est viande et poulet frais. Alors, on va tester. Donc, nous avons deux disques pour couper en lame, des 2 mm et des 4 mm. Alors, on va le tester. Alors, c'est très simple. E-S-2 pour 2 mm. Et vous avez ici les marqués top, donc vers le haut. Donc, cuve midi, installée dans la grande cuve. Vous installez le pic ici. Donc le guide qui est fourni dans votre boîte accessoire, Voilà, vous n'avez rien à faire. Vous installez. Je vous remonte de nouveau. Si vous n'avez pas le couvercle, ça ne fonctionnera pas. Donc, vous installez ceci. Alors, on va voir si la pomme de terre passe à l'intérieur. Voilà, vous la mettez en entier. OK, et on va couper tout simplement. Voilà, je vous montre une deuxième fois. Vous le mettez comme ceci. Sans pousser. Donc voilà, vous savez faire en fait, c'est ça qui est vraiment impressionnant à voir. En quelques secondes, vous pouvez couper une pomme de terre pour préparer des chips. Voilà, on va passer au 4 et on va couper une orange. Voilà. Numéro 4. Alors imaginons... Vous devez préparer une très grande quantité de spritz. <rire> voilà, c'est l'apéro en été. Voilà, on va simplement couper ceci. On protège ses doigts. C'est la qualité des couteaux qui fait la différence sur ceci. Regardez, très très peu de jus à l'intérieur. C'est vraiment coupé, tranché. Très, très facilement. Donc, on va vous montrer deux disques. Donc, vous avez les râpes à fromage, 4 et 2. Je vais vous montrer la râpe numéro 2. Ici, donc toujours le top vers le haut. Voilà. Alors ici, on a un parmesan qui sort du frigo, donc il est légèrement humide tout de même. Attention ici, si vous l'avez laissé en fonctionnement, ça démarre tout de suite. Alors, le plus facile dans ces cas-là, c'est simplement de le poser dedans, de prendre le poussoir. Voilà, Un, deux petits morceaux qui restent après. Donc on voit quand même que le fromage était assez humide, mais regardez le résultat. Donc quelle est l'idée de ceci, n'achetez plus votre gruyère, votre fromage, votre parmesan euh, déjà râpé. Achetez-le en bloc, il se conserve beaucoup mieux en plus et vous savez le râper vous-même simplement à la demande. Voilà, pour les râpes, on passe maintenant à d'autres accessoires. Alors, nous avons également la cuisine créative. Voilà, c'est un coffret supplémentaire que vous, que vous pouvez trouver, alors on va simplement démarrer le test avec une pomme de terre et des pommes pour simplement que vous voyez également les petites formes que ça peut faire. Alors ça, c'est une recette qu'on aime bien faire à la maison. Voilà, vous faites par exemple des pommes de terre comme ceci, un peu ondulées. Vous les mettez sur le grill et ça vous donne des petites chips sympathiques à manger et en apéritif. Vous pouvez faire ça également avec de, de la patate douce. Alors, c'est parti. Voilà, premier résultat de ce disque, comme ça vous le voyez en direct. Voilà, vous savez faire des choses absolument magnifiques dans votre robot. Alors, petit truc, dans votre robot est fourni ceci, une simple petite cuillère, mais elle a vraiment la taille en fait, c'est ça qui est sympa. Elle a vraiment la taille exacte de votre bol. Voilà, pour le premier disque, on part. Pour le deuxième, donc exactement le même principe, quelques secondes suffisent, et là, un autre look de pommes de terre. Donc ça peut donner en fait de la créativité à vos plats, ça peut donner de la créativité à votre dessert également. Si vous faites des fruits, des tartes, plutôt que de faire simplement des morceaux de pompe, vous pouvez les faire avec une petite forme particulière. Voilà, on peut bien nettoyer le bol. Et on part pour le quatrième disque de cet accessoire en option de la cuisine créative. Voilà. Et là, on va tester une pomme, tout simplement. La pomme ne rentre pas en entier dedans. Voilà, on va simplement lui faire un peu de place. Voilà, des bâtonnets encore plus fins pour ceci. Voilà, troisième exemple, tout ce disque voilà, des bâtonnets très fins. Alors, ça, évidemment, ça donne également des looks au niveau carottes pour faire des salades aussi un petit peu différentes. Il y a un autre accessoire à ce sujet-là, mais voyez, regardez la, la qualité des bâtonnets que vous savez avoir. Un petit peu plus fin que des bâtonnets. Donc, voilà, des petites allumettes en quelques secondes avec le coffret Cuisine Créative. Voilà, on continue avec. Si des accessoires vous avez. La râpe à chocolat, on ne va pas râper du chocolat, vous avez compris. Ici, à quoi ça peut servir. Ça c'est une lame qui est vraiment très très bien faite, c'est 1 mm. Donc on a vu la, la 2 mm, on a vu la 4 mm, on l'a testé ensemble, ça c'est 1 mm. Ça c'est vraiment une feuille au niveau des chips de pommes de terre également, de, de citron. Et alors on a une plus grosse râpe, on va simplement vous montrer à quoi ça peut servir. Également pour le, le fromage, si vous le souhaitez, de nouveau, même installation. Vous le posez dessus, attention. Ça coupe très fort, voilà, vous le posez dessus. Je vous remonte la sécurité. Si on n'a pas le couvercle, ça ne démarre pas. Ça démarre automatiquement si on le met en fonctionnement. Voilà ce que vous obtenez. Avec cette grande lame. Donc, de nouveau, quand vous consommez, que ce soit du fromage, euh, n'achetez pas si c'est râpé, ça se conserve moins bien. Achetez-le en bloc. Également, ça je vous le conseille, des fois retournez chez votre fromager, achetez en plus grosse quantité. Préparez vous-même même votre fromage pour raclette. Achetez un bloc, coupez-le vous-même avec vos disques. Comme ça, vous avez tout qui est frais. Et vous savez, bien évidemment, faire ça vous-même chez vous en quelques secondes. On va passer à un accessoire qui nous a été fort demandé et qui est fort quand même expliqué euh, en magasin. C'est l'accessoire à faire de la brunoise, donc couper en cubes et également à faire des frites. C'est parti. Alors voici l'accessoire préféré de ma femme. C'est l'accessoire à faire de la brunoise, donc découper vos légumes en cube. C'est super simple. Ou, donc en cube avec le disque ou simplement faire des frites. Alors, quelle est la différence Si vous souhaitez découper en brunoise, vous placez le disque dans l'autre sens. Voilà, vous placez le disque et, votre, et le disque va simplement découper vos cubes. Si vous voulez simplement faire des frites, vous enlevez le disque à ce moment-là. ok, Et vous avez à ce moment-là la taille de votre légume qui va faire les frites. Alors, cet accessoire-ci est très, très important à montrer. Donc, vous voyez, c'est ceci. En entier ce qu'on apprécie quand même c'est que vous savez tout d'abord démonter pour nettoyer alors petit plaisir vous avez en fait un système qui vient nettoyer l'intérieur il est glissé dedans voilà et vous savez également nettoyer ici Bon, voilà ça c'est un petit un petit détail mais c'est bon c'est bon de le, de le savoir de le connaître comme ça vous êtes au courant de tout ce qui est disponible pour ce produit on vient clipser ça c'est parti pour une démo. On va commencer par simplement découper en brunoise la courgette. Voilà, et donc on a découpé en cubes en quelques secondes. Donc ici, vous savez préparer votre, votre minestrone, votre soupe. Voilà, évidemment, tout ça peut se faire au couteau. On est bien d'accord, hein? mais si vous avez des grandes quantités à faire ou simplement vous avez mal aux épaules, tout ça peut se faire, évidemment, très facilement. Maintenant, on replace le même bol dans l'autre sens. C'est plus facile. Voilà, alors maintenant, l'idée, refaire des frites maison. Voilà, vous pouvez laisser la peau, enlever la peau. Vous faites ça comme vous voulez. On replace évidemment dedans. Quand vous souhaitez faire des frites, vous placez simplement la pomme de terre, vous voyez que j'ai enlevé le disque, donc je vais avoir ici des longues frites. On va peut-être le couper, ce serait peut-être plus... Voilà. Vous placez, on va faire deux systèmes, et ici on va simplement donc créer des frites en quelques secondes. Vous êtes prêts Voilà un petit aperçu de ce que simplement un disque et un accessoire peuvent faire de la brunoise et des frites. La suite des accessoires, comme ça votre robot est multifonction à 100%. Le presse-agrumes. alors quel est son avantage vous savez le démonter, le nettoyer. Vous avez à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, si on écarte ici, vous avez en fait un cône pour vos citrons. Pourquoi pas le grand cône Très simplement, si vous pressez des citrons verts, du lime ainsi que des citrons, si vous avez sur le grand cône, le citron vient littéralement s'éclater. Donc à ce moment-là, vous avez à l'intérieur, il suffit de le, de le déclipser, vous avez un plus petit cône. Okay vous posez comme ceci. Personnellement, à la maison, je jamais, je garde toujours le cône complet. L'avantage est qu'en fait, vous ne devez... Jamais forcer, vous posez dessus, vous fermez, voilà. Vous appuyez sur le start. Voilà. Tout simplement, si on en fait une deuxième, alors vous avez soit la fonction automatique, il vient à se fermer. Ici, je l'ai mal fermé, voilà. Vous avez également la fonction pulse pour simplement le tenir appuyé. Quelle est l'utilité de ceci Tout d'abord, ça, ça vaut la vaisselle, vous l'avez compris. C'est de vous servir de votre robot à 100%. Donc, vous savez tout utiliser chez vous. En quelques secondes. Comme je vous le disais en début de vidéo, ceci nous sert car ceci, c'est mon robot. C'est notre robot à la maison, il se trouve sur notre plan de travail. On s'en sert donc pour faire tout ce qui est légumes, également pour préparer les fruits. Ça permet d'économiser la quantité d'électroménager, d'avoir ça, d'encombrer votre plan de travail. Voilà, au niveau du nettoyage, vous le prenez et si vous le souhaitez, tout ça va au lave-vaisselle. Maintenant, je vous conseille Dès que vous manipulez tout ce qui est sucre, les fruits, etc, rincez automatiquement. Ça va vous prendre très peu de temps. Ça permet évidemment de tout passer au lavisé parce que ça reste des pièces en plastique. Donc rincez-le dès que c'est rincé. Ça s'étend hyper facilement. Et ça, vous savez, très simplement, le transvaser. Voilà, vos oranges sont pressées à l'intérieur de la grande cuve. On peut utiliser la suite du coffret jus. Donc, centrifugeuse. Mais alors attention, ici, on est plus sur ce qu'on appelle une presse, une presse à fruits, donc c'est vraiment un système très bien fait. Voilà, on installe ceci, vous voyez que c'est très facile à installer, donc on garde toujours le même bol. On installe, vous voyez, hop. Voilà, on vient le clipser, on vérifie si tout fonctionne normalement. Aucun bruit, aucun bruit suspect. Donc, genre un petit craquement si ça a été mal placé. Donc là, donc la petite rigole pour que tout se déverse à l'intérieur. Donc là maintenant, on va simplement lancer. Et on laisse l'appareil faire son travail. Alors, on voit ici que la bouche d'entrée est un peu plus petite. Donc, c'est pour ne pas que l'appareil souffre de trop. Et aussi, car on est sur pratiquement, je dirais bien pratiquement, un extracteur de jus lent. Vous voyez que ça va tout de même assez rapide voilà alors maintenant je vais vous montrer ce qui se trouve à l'intérieur quand on a fini tout ça parce que évidemment il n'y a pas comme une centrifugeuse un endroit où sont stockés les déchets genre une poubelle à part donc ici on enlève voilà le système rouge vient avec on enlève ceci tout simplement voilà et en fait les déchets sont ici l'intérieur, voilà. Alors, vous avez, sous le cerclage ici, une petite touche « push ». Vous appuyez, tout ça s'enlève, sans rien faire, sans éclabousser, voilà. Après, et c'est là, vraiment, voilà, vous savez tout ravoir très facilement. Donc, votre robot multifonction est également un appareil avec très peu d'entretien. Alors maintenant, on va passer à un appareil qu'on utilise énormément à la maison, qui sert à faire des compotes, mais surtout de la purée, de la purée extrêmement facile. L'accessoire à purée ou compote, il est muni d'une hélice, il est en inox, vous le posez simplement dans la grande cuve et vous venez insérer l'entraîneur. Ok. Alors, pour la suite, très très simple, vous remettez le couvercle traditionnel de votre robot et vous remettez le grand couvercle dans l'accessoire purée fourni, ceci qui sert simplement à guider vos pommes de terre attention il y a un petit défaut c'est qu'il n'est pas voilà il n'est pas je trouve hyper stable ok donc moi j'ai tendance voilà quand même à le tenir ok et donc le côté super facile c'est que vous aurez vraiment une purée onctueuse sans devoir pousser votre bras dans la casserole de nouveau si vous avez mal aux épaules etc tout ça c'est très facile donc vous enclenchez le robot vous voyez déjà à quoi peut servir tout votre robot, vos pommes de terre. Si vous en avez une qui reste un petit peu bloquée, pas de souci. vous savez évidemment accéder très facilement à votre robot. Parfois elles sont un peu plus grosses, donc on, les, on peut les découper. Vous réenclenchez d'emblée, voyez, tout repart. Truc et astuces que j'ai utilisé à la maison. Vous ne le savez pas, mais je suis un très grand amateur de gnocchi. Alors, les gnocchi, c'est quand même quelque chose de très facile. Les gnocchi à base de pommes de terre, vous pouvez utiliser cet accessoire pour faire vos gnocchis à la maison, car l'accessoire traditionnel pour faire des gnocchis, c'est à la main. Vous, devez, vous avez une presse que vous pouvez, que vous devez presser. Cet accessoire vous permet vraiment de bien aérer vos pommes de terre, de faire bien sécher vos pommes de terre. La pomme de terre doit être relativement sèche pour faire vos gnocchi et vous obtenez un résultat absolument parfait. On arrive au dernier accessoire. Alors, c'est l'accessoire à spirale. Alors on a, c'est super simple. Franchement, c'est super simple d'utilisation. Trois variantes. Vous avez Fuzili, donc comme vous le voyez, c'est une seule grande lame. Là, vous faites des longues tranches de pommes de terre. Vous avez spaghettis. Vous voyez que c'est un peu plus coupé ici et vous avez tagliatelle. Alors, ce n'est pas pour faire des pâtes, c'est pour faire des spirales de légumes. Parfois, des spaghettis de légumes, donc vous faites vos salades plus marrantes. C'est simplement aussi les cuire et donc vous agrémentez vos assiettes avec un chouette look. Il est fourni complet, comme vous le voyez là. Donc, tout d'abord, l'accessoire. Aussi, c'est important à savoir, tout se range à l'intérieur. Donc vous avez, voilà, ça va ranger tous vos disques, etc. dedans, tout ce stock. Donc ça prend pas beaucoup de place dans l'armoire. Alors, vous installez dessus. On va faire des spaghettis et les, et les tagliatelles. Alors je vous montre comme c'est simple. On commence par les spaghettis. Vous posez, Voilà, vous voyez que les dents se prennent dedans, ici, entre l'entraîneur et et l'accessoire, donc on vient poser sans forcer, on enlève le papier de protection que j'ai oublié d'enlever, on vient préparer cela, on le pose dedans et vous enclenchez tout simplement. Alors, il faut un peu pousser, mais il faut certainement, vous voyez, il faut certainement aussi laisser faire l'appareil. Attention de ne pas vous couper. Vous voyez, regardez le résultat. Magnifique. Alors, on repart vite pour un deuxième, comme ça vous voyez directement. Flèche vers le manche. On démarre pour les tagliatelles. On se refixe, vous voyez que c'est assez simple, tout ça est repéré. Vous voyez ici, comme c'est un, c'est surtout un guide, donc ça ne va pas forcément tenir dedans, c'est surtout un guide pour le tenir bien droit et que vous ayez donc des taliatelles droites. C'est parti. Voilà, je pousse mais normalement, je laisse le couteau passer à travers. Voilà, et vous pouvez préparer vos salades avec un petit peu plus de look. Voilà, on a tout nettoyé, on a tout rangé. On a tourné comme c'était, merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Euh, maintenant vous, a, vous en savez un petit peu plus, pourquoi est-ce qu'un robot a tel prix, pourquoi est-ce qu'un robot a un autre prix, est-ce que cet accessoire-là, avant de me l'offrir, est-ce que vraiment ça va me servir, comme ça vous pouvez vous faire vraiment une idée par vous-même. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo, merci de vous abonner et de nous suivre si nombreux sur cette chaîne YouTube. Plus d'infos dans la description, nos autres réseaux sociaux, Facebook, Pinterest et Instagram et également nouvellement Twitter pour ceux qui aiment ça et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao